On est jeudi 3 novembre et je vais me remettre sur un rythme de travail un peu plus normal, moins centré sur Inktober. Par contre mon bureau est dans un état un peu apocalyptique. Donc je vais commencer par faire un petit peu de place dessus pour pouvoir travailler. Je ne veux pas forcément ranger tout le matériel d'Inktober parce que je continue à dessiner dessus. Comme c'est mon projet d'oracle, je continue à l'avoir régulièrement, mais il faut que je fasse un petit peu plus de place quand même, là, c'est pas possible. Je réalise que je vous avais montré le début de la réalisation de ces petits cœurs peints, et ensuite, j'ai pas donné suite, en fait, j'ai eu un problème sur le vernis qui a mis très très longtemps à sécher. Ça a l'air d'être un peu mieux maintenant, je vais me pencher dessus et faire, un... faire le point, voir s'ils si sont effectivement euh, prêts à être mis en boutique. C'est ma deuxième version. Alors j'ai fait une première version que je n'avais pas vernie, qui ont été offertes à Noël dernier à des gens de ma famille. Je pense que je vais en faire une nouvelle version encore pour cette année, pour faire des petites décorations à suspendre pour les fêtes ou pour d'autres occasions. Dans mes moments de détente, je fais pas mal de canevas, je me suis acheté ce modèle de canevas fatal. Alors ça prend une demi-éternité, mais j'ai fini le flash qu'il y avait avec depuis un petit moment. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais en faire. Disons des motifs trop jolis, regardez, j'ai même le print qui va forcément aller sur mes murs en jour. Il y a un truc que je vais faire depuis un moment, c'est de vous parler un peu de ce qu'il y a sur ma... dans ma pile de lecture actuelle. Donc là, on a une série d'articles de Sylvia Federici, Réenchanter le monde. C'est sur ce qu'elle appelle les communs, autrement dit, tous les espaces qui sont gérés de façon, de façon collective, de façon communautaire, pour de mise en commun de ressources, pour euh, l'éducation des enfants, la subsistance, les infrastructures, les notions d'enclosure au XVIIIe, et voilà. Oui, je lis ça pour me faire plaisir. L'art de la botanique. Je suis allée voir une exposition sur la... les jardins au XIXe siècle, dans un musée local, la Maison Bergès, et ils avaient des Très beau livre de dessin botanique, donc forcément, j'en ai ramené deux. Voilà, regardez, c'est trop beau. Et celui-là, ah, alors c'est un livre allemand, mais j'ai l'édition anglaise parce que l'allemande est épuisée. C'est Nicole Rudolph qui l'avait mentionné dans un stream Twitch. C'est un livre entièrement consacré aux tenues folkloriques des différentes régions d'Allemagne. Ça m'intéresse à Double ça m'intéresse parce que j'ai quand même une formation de germaniste, donc les Trachten, c'est quelque chose que j'ai un petit peu rencontré, et c'est des tenues juste absolument magnifiques, et les photos sont très très belles en plus. Oh, et le tout dernier qui est arrivé, que je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter suffisamment à mon goût, mais... C'est le catalogue de l'exposition Frida Kahlo qu'il y a au Musée Galliera. Comme la, à peu près les trois quarts de la population mondiale actuelle, j'adore complètement Frida Kahlo, donc il me tarde de le lire. Tant qu'on est là, je vais vous faire un petit tour de à quoi ressemble un petit peu mon espace bureau et ordinateur. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire, ça fait aussi un moment que il était vraiment pas assez rangé pour que je puisse le faire. Mais vous avez quand même vu à quoi ça pouvait ressembler la plupart du temps. C'est un bureau qui est dans notre chambre à coucher. Donc on a un côté bureau. Là il y a mon bureau, par là il y a le bureau de mon mari, c'est son coin à lui, donc on va rester uniquement de mon côté. On a des plateaux de bureau qui viennent de chez Ikea, qu'on a un petit peu découpés, il y a un plateau très long ici qui a été découpé et... L'extrémité qui a été rajoutée là. J'ai la lumière qui est juste à côté. C'était un truc qui était vachement important pour moi d'avoir la lumière sur ma gauche. Pour que quand je dessine ou que je couds, je ne me fasse pas d'ombre avec ma main droite. Comme je suis droitière. Alors l'unité centrale de l'ordi est sous le bureau. L'avantage c'est comme j'ai beaucoup de place, je peux la mettre là-bas. Elle gêne pas. J'ai aussi un petit peu de stockage. Principalement ici. Où je vais avoir un tiroir avec mes encres et mes gouaches. Et attention, c'est le bazar. Pas mal de stickers et de matériel de collage, ici. Et ceci, qui est une Ikea qui fait office de poubelle. C'est un prédécesseur des Kallax. On a enlevé le haut et on a mis le plateau à la place. J'ai un très grand espace de travail. Les deux écrans sont fixés au mur pour ne pas prendre de place sur l'espace de travail. Ça, c'est vachement bien aussi. Et au-dessus... J'ai des étagères, c'est... à la base c'était une seule étagère qu'on a coupée en deux, dans le sens de l'épaisseur pour avoir des étagères plus fines, sur laquelle je stocke tous mes vieux boulets de journal, carnet de dessin, carnet pour écrire des choses, des boîtes avec des stickers, un certain nombre d'oracles différents, d'oracles et de jeux de tarot, un peu de bazar là-haut parce que c'est un peu haut pour que j'y accède, feutre à alcool, Là, j'ai des bonnes de stockage avec mes washi tape, au moins une partie des washi tape, c'était Ikea qui les faisait, elles étaient bien, mais ils ont arrêté de les faire. Du coup, la suite des washi tape est stockée dans bon, ces choses-là, ces petits tiroirs. Ah euh, non, c'est pas du washi tape, ça c'est du washi tape. J'ai aussi différents stylos, j'ai une boîte là, avec du washi tape aussi, parce que je l'avais, ça me... J'ai des stylos, des feutres... Ça c'est des petits organiseurs, j'en ai trouvé chez Action, des comme ça, ils sont, ils sont pas mal, ils ont l'avantage d'être transparents. Là c'est l'endroit où je fais un peu côté pile à lire, à lire ou à scanner, j'ai beaucoup de magazines anciens. Les petites choses qui sont en cours, il y a du canevas, il y a de la Lino. J'ai mes deux trousses de crayons de couleur. c'est les choses dont je me sers le plus souvent, donc les crayons de couleur et la grosse boîte d'aquarelle. Le reste du matériel de dessin est dans une petite armoire spécifique qui est sur le palier, qui sera dans mon atelier ensuite. Encore des oracles. Ici j'ai tout le coin avec matériel d'écriture et de dessin, donc les récipients pour l'eau, les palettes, plein de feutres, plein de crayons qui sont dans des pots de différentes tailles et de différents styles. J'ai pas mal de choses au mur aussi. En haut c'est une gravure ancienne, j'en ai une deuxième ici, qui m'a été, été offerte en cadeau. Des reproductions de Mucha, qui viennent d'un calendrier, que j'ai découpé pour avoir juste le dessin. C'est un ex libris de deux capes et deux crocs, celui-là. Les différentes choses, là il y a du Mariboiseau. derrière mes pops là, il y a Paloma the Peach. Là en haut c'est à euh, Lee Ellison. Je ne sais plus mais je remettrai le nom... Adora... Un Sibylline Méné qu'on ne voit pas trop là. Moi je me vois quand je suis assise, j'en profite. Ensuite là donc, clavier, écran, écran... La souris verticale qui me sauve mon poignet. Ici j'ai toujours un petit stock de choses pour la couture. Pour la couture à la main, en général. Donc, il y a un petit shuriken pour les valeurs de couture, des aiguilles, un découvite, un petit ciseau, une boîte d'épingle, une boîte d'épingle à nourrice. Et là, j'ai hein, mes présentoirs à boucle d'oreilles en attendant que je puisse les mettre au mur dans mon atelier. Ça, c'est encore du provisoire, normalement. Ah, et ceci est mon taille-crayon. On met le crayon ici et on taille avec la manivelle et il fonctionne Tellement mieux que beaucoup de ce que j'ai. Et maintenant, ben retour au boulot.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 Demain, on a une après-midi couture qui est prévue. Je sais pas encore si je vais essayer de retravailler la méthode de l'arc pour décor à baleine avec les mensurations d'autres personnes, ou si je vais commencer la décoration de mon propre corset. J'ai un peu envie plutôt de... Partir sur la deuxième option, on verra bien. Et dimanche, normalement, je dois aller à un cours de poterie. Je pense pas que je vous amènerai euh, sur place. Par contre, je vous raconterai après ce que ça a donné et je vous montrerai ce que je ramène, si je ramène quelque chose de valable. La poterie, c'est quelque chose qui m'a fait envie depuis un moment. C'est quelque chose qui me parle vraiment. Euh, J'ai très envie de savoir faire mes propres tasses et mes propres théières principalement. Mes propres palettes aussi. Et mon angoisse, en fait, c'est que potentiellement ce soit un peu trop dur pour mes mains, donc je vais tester. Là j'ai pris un cours, éventuellement j'en prendrai un deuxième si je vois que ça se passe bien, avant de m'inscrire à un cours au trimestre ou à l'année. Je crois que c'est toi. Coucou On est mardi 8 novembre, le retour de mon cours de poterie, c'est que malheureusement, la poterie sur tour, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire. De façon régulière, et je suis pas sûre que, vu ce que j'obtiens avec un peu de travail ponctuel, ça vaille le coup d'en faire une fois tous les 36 du mois. Par contre, j'aime vraiment bien modeler des trucs avec la terre, donc je vais plutôt chercher un cours où je puisse faire du modelage, du travail à la plaque, du colombin, ce genre de choses là. Pour ce qui est de cette semaine, je suis dans la préparation donc de la rencontre annuelle de l'association des corsetières francophones. Il y a pas mal d'intendances et d'administratifs à gérer. Des choses aussi simples que imprimer les documents, préparer ce que je dois amener. Et je vais aussi faire une intervention autour du corps à baleine et de la méthode de patronage par l'ARC. Donc il faut que je bosse là-dessus. Je suis pas du tout à l'amour, je suis pas du tout à l'amour. <rire> La rencontre des corsetières, c'est un moment de retrouvailles entre collègues, professionnels et amatrices. C'est toujours un chouette moment d'échange autour de notre métier. Il y a des moments d'intervention théorique, des ateliers plus pratiques. C'est l'occasion de montrer notre travail et d'avoir des retours dessus. Je n'ai pas pu... Tout filmé, il y avait des choses absolument magnifiques. Je suis revenue de ces trois jours pleine d'idées créatives, de motivation et de bonnes ondes, et aussi de bonne bouffe. matin. Non, c'est le lundi après-midi en fait. Le retour a été fatigant, le week-end a été intense et absolument génial. Je n'ai pas filmé énormément parce que j'étais surtout concentrée sur profiter des gens et de tout ce qui était proposé. C'était vraiment trop trop trop bien. Par contre, je suis très fatiguée aujourd'hui et j'ai été réveillée par le retour du mal de tête de l'enfer. Donc on va faire Très très cool au moins aujourd'hui et potentiellement toute la semaine. Mais j'ai reçu un paquet. Mmh, un nouveau paquet. Oui, je viens de le recevoir, je l'avais précommandé. Je vous raconterai sûrement ce que... J'en pense quand je l'aurai un peu plus lu. J'ai quand même pris le temps de mettre quelques notes par écrit sur tout l'aspect organisationnel de la rencontre, tant que c'était encore frais pour que la prochaine édition, on puisse corriger ou améliorer des détails j'ai aussi reçu les baleines que j'attendais, elles sont arrivées relativement vite alors est-ce que j'arrive à ouvrir ça d'une seule main, je le sens pas Je les conserve dans le carton. Pour le moment, c'est l'option la plus pratique pour qu'elles ne s'en mêlent pas. Comme vous voyez, mon atelier est un petit peu en bazar des préparatifs de départ et de la rencontre, et du déballage de la voiture, donc je vais commencer par faire un petit peu de rangement. Oh waouh Comme je dois mettre le projet océan de côté momentanément, j'ai plusieurs options de choses en dehors des, des projets clients, j'ai Loki, j'ai... Alors c'est le projet Océan, mais c'est pas le corset, c'est le jean que je veux faire pour aller avec. Euh... Mais Loki n'est pas très urgent, le jean nécessite de scotcher ensemble toutes les feuilles du patron, et j'ai un tout petit peu la flemme, et par contre en rangeant je suis retombée sur ce tissu dont je voulais me faire un sweat l'hiver dernier. Et vu la rapidité à laquelle on fait un sweat, je pense que je vais me faire une pause. Je me fais un pull avant de partir sur le jean. J'ai retrouvé le patron de mon sweat renard. Je vais un peu modifier pour celui-là. Mais les manches, je sais qu'elles sont bien. Voilà, j'ai un nouveau pull et il est super confortable, je l'aime beaucoup. Il y a un truc intéressant que j'ai fait avec ce, ce suite, c'est que j'ai essayé vraiment de mélanger des couleurs qui n'étaient pas forcément, c'est-à-dire j'ai pas repris une des couleurs de l'imprimé pour leur remettre dedans, j'ai mélangé des couleurs que j'avais qui étaient un peu dans le même esprit mais qui n'étaient pas forcément assorties et je suis super contente de ce que ça donne. Et ça c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler dans mes futurs projets personnels, c'est de travailler les assortiments des de couleurs, justement. Travailler dans des teintes qui, a priori, fonctionnent pas forcément ensemble. Je vous prépare un article de blog dessus. Donc ça, ça va être mon programme du jour. Sinon, aujourd'hui, normalement, je vais être passé pas mal de temps à l'atelier. C'est une commande client côté couture. Et je voudrais avancer sur mon projet pour Foundations reveal J'ai toujours en attente de mes matériaux. Pour le corps à baleine, par contre, euh, j'ai déjà les bases pour faire le pantalon. qui va aller avec. J'ai reçu les nouveaux livres. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Ce que je sais, c'est que c'est des choses que j'ai commandées. Après donc la rencontre du de week-end dernier, il y en a un que la poste a dû maudire sur le placement des timbres. La broderie, trop bien. Ouais. Oh, c'est route le scotch. de la broderie. Trop bien, trop bien, trop bien C'est de la documentation pour mon projet Océan et pour d'autres projets après. J'ai eu la chance de pouvoir les découvrir à la rencontre grâce à ma collègue louis et je suis trop contente de les avoir trouvés. Yes je le regrette déjà Ce week-end, j'ai fait des tests sur mon jean parce que je sais que je veux travailler les textures sur mon jean pour mon projet Océan et c'est pas ça. Clairement, enfin, le, le tissu s'abîme très très vite. Je trouvais déjà qu'il était très fin, qu'il perdait beaucoup de bouloches au lavage. J'ai peur qu que le tissu soit vraiment très peu durable. Et je ne vais pas pouvoir euh, faire tout le travail avec de la javel, du papier de verre, euh, tout ce genre de choses que je veux faire sur du jean pour lui, lui donner du relief. Je crains que ce soit pas possible. Donc je vais essayer de partir à la recherche de jean euh, localement. Je vous montre où on est un petit peu le projet euh, Oiseau. J'ai refait mon canard. Voilà, et je crois que je suis enfin sur quelque chose dont je suis à peu près contente. Il y a quelques détails à rajouter mais la carte est presque finie. Je bloquais un peu sur cette carte là, je me rends compte que ça m'empêchait de continuer de passer aux suivantes. Et ensuite j'ai une visio avec une copie d'affaires, une autre visio pour, euh, le faire avec l'assaut des corsetières, donc j'ai une journée qui va être ma foi assez occupée. Youhou J'ai pas réussi à filmer beaucoup de ce qui s'est passé hier mais j'ai trouvé du tissu, techniquement j'en ai même trouvé deux, j'ai eu du mal à me décider et je me suis dit que je mettrais toujours un jean, donc j'ai pris les deux et je ne suis toujours pas décidée, même si je penche un peu plus sur un des deux. Pour changer, je me suis posée sur le canapé pour faire une petite séance de croquis pour des projets clients, ça fait du bien aussi de temps en temps d'être doux avec soi-même. J'ai fait ça pendant une visio avec une amie où on se pose toutes les deux pour travailler en parallèle. Ensuite, on a eu un moment un peu plus papote où on a discuté du contenu du dernier Pattern of Fashion. Pour finir le mois, j'ai fait un passage à Paris et je me suis fait une petite salve d'exposition. J'ai commencé par l'exposition Schiaparelli, elle était vraiment superbe. Ça me change un peu de ne pas ressortir d'une expo en étant complètement énervée par le contenu ou la scénographie. Il y avait des salles au début que j'ai trouvé peut-être un peu peu meublées, où j'aurais aimé voir un petit peu plus de choses, j'ai retrouvé avec plaisir des pièces classiques, euh, la cape rose shocking avec le soleil brodé, la robe écrevisse, les pulls tricotés avec le motif nœud. J'ai aussi beaucoup apprécié les créations modernes de la maison Scaparelli, et la façon dont elles font écho aux pièces de la créatrice. J'ai été complètement époustouflée par le travail de broderie en partenariat notamment avec Le Sage, qui est présenté tout du long de l'exposition sur les pièces anciennes, les pièces modernes, les échantillons. C'était superbe, je recommande le catalogue aussi, qui est très très chouette et très bien fait. Le lendemain, le plan à l'origine était d'aller voir l'exposition Frida Kahlo au musée Galliera, mais elle est complètement prise d'assaut, et je n'ai pas réussi à avoir de billets. À la place, il y avait une chouette exposition au musée Guimet sur une créatrice de mode afghane, c'était une toute petite expo, mais très douce, très poétique, qui mélange de la calligraphie et de la broderie. Le travail textile, à la fois moderne et traditionnel, était magnifique. Juste après, on a enchaîné sur le musée du Quai Branly, où il y avait deux expositions qui m'intéressaient. La première, sur les Black Indians, dans le Mardi Gras, à la Nouvelle Orléans. Il y avait des choses très très belle, mais j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à pester sur la façon dont l'exposition était organisée, dont les informations étaient structurées. J'ai eu l'impression un peu d'un fourre-tout mal rangé, par contre le travail sur les costumes c'était vraiment une splendeur. Et l'expo a aussi été un peu éclipsé par celle sur les kimonos avec laquelle on a enchaîné. Je crois que celle-là, c'était vraiment ma préférée de toute la série d'expositions que j'ai faites. Elle était très instructive, très bien pensée, elle présentait des pièces absolument magnifiques. Elle dure encore pas mal de temps, parce qu'on l'a vu vraiment dans sa première semaine. Je recommande là aussi encore le catalogue. Le temps de rentrer à Grenoble, on était en décembre. Le prochain vlog de l'atelier que vous pourrez voir sera en 2023, mais si vous voulez voir ce que je fabrique à l'atelier en ce moment, je vous conseille cette vidéo, et je vous dis à bientôt Ciao ciao